Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Angle Formation. Aujourd'hui, on va parler d'une option qui a été ajoutée sur l'application YouTube donc qui nous permet de télécharger des vidéos pour une utilisation future hors ligne. Donc, euh, On va ajouter un coup d'œil sur euh, cette option qui a été, qui a été ajoutée sur l'application. Donc, euh, Pour cela, on va lancer YouTube tout simplement. Donc par exemple, ici c'est une euh, vidéo que je peux lire en ligne. Donc euh, maintenant je peux cliquer ici, donc comme vous voyez, donc, sur télécharger. Donc euh, je viens de lancer le téléchargement, tout en bas j'ai un petit message qui m'indique que le téléchargement est en cours. Et en même temps j'ai une petite barre ronde qui, qui, qui se charge, qui, qui m'indique que la, la vidéo est en cours de téléchargement. Donc, euh, dès, dès le téléchargement, euh, j'ai cette icône rouge qui m'indique que la vidéo a été téléchargée. Je vais couper Internet et je vais essayer de lire ma vidéo. Donc, euh, comme vous voyez, j'ai un petit message qui me dit que vous n'êtes pas connecté à Internet. Regardez hors, hors connexion des vidéos téléchargées. Donc, je vais faire afficher les téléchargements. Et voilà donc il m'indique les vidéos que, qui sont déjà téléchargées sur mon ordinateur, sur euh, mon téléphone, pardon. Bonjour, aujourd'hui ça marche, donc je vais revenir à une autre vidéo que j'ai téléchargée avant. Bonjour. Donc vous voyez donc euh, je suis pas connecté à internet et j'en profite